Bonjour à tous, nous sommes le 26 janvier 2021 et je voudrais vous parler d'un événement qui se produit en ce moment et on n'entend presque pas parler de cet événement-là, euh, qu'on a dit qu'on avait reporté au mois de juin. Mais euh, ben Dans le fond, ça se trouve être le forum de Davos, le forum original a été euh, reporté au mois de juin, juillet, en tout cas les dates sont à, confi à confirmer cependant, on a en ce moment un, un forum de Davos ben, qui est pas à Davos euh, euh, littéralement, parce que justement Davos qui s'attend à avoir des retombées économiques on, on arrête tout ça parce que dans le fond on peut pas en ce moment tout est arrêté, et il faut euh, peut-être peser plus encore sur la pédale pour que tout le monde soit égal perdant égal, c'est ce qui arrive dans nos nos, nos euh, boutiques ici euh, au Québec. Donc, ça se trouve être le forum de Davos qui est virtuel en ce moment qui se passe en ce moment, là, du 25 au 29 janvier, et justement, la raison pour laquelle euh, je voulais vous parler de ça, euh, c'est qu'on a notre ministre des Finances, Christian Freeland, qui parle en ce moment, à l'heure qu'on se parle, c'est en direct, et vous avez toutes les, euh, les vidéos qui sont, euh, euh, bah, qui sont là, qui sont en direct, regardez, là, c'est Christian Freeland, ah, elle vient de terminer son tour, c'en si est un autre, euh, donc, c'est pour vous dire que, dans le fond, c'est un événement quand même qui passe pas mal sous silence, euh, parce que moi, je pensais moi-même que le forum, de, le forum de Davos était reporté euh, cet été, oui, réellement là parce que euh, on va parler là du grand reset là, cet été, mais là c'est pas tout à fait l'agenda de Davos et euh, ben, c'était pour souligner ça tout simplement et l'autre euh, chose que je voulais souligner face au forum de da Davos et vous allez voir un peu euh, comment c'est drôle c'est les fameux participants on a Xi Jinping le président de la Chine, on a le président de l'Inde aussi, euh, Neradra Modi. Euh, on a Emmanuel Macron, qui se trouve à faire partie de ben, de Davos euh, de euh, 25 au 29 janvier 2021. Euh, on a Angela Merkel, euh, Vladimir Poutine. C'est tout virtuel, hein, ils sont pas là réellement à Davos. Non? Mais quand même, pour vous dire que ça passe un peu sous silence, euh, on a d'autres personnes qui sont à... Ben, le premier ministre Benjamin Netanyahu, Paul Gagame, euh, euh, Kagame euh, du Rwanda, euh, c'est tout, euh, évidemment, Christine Lagarde qui fait partie de ça. Euh, Tedros... Euh à Danon, comme vous connaissez, vous savez, qui se trouve être le, le, le, le grand boss, directeur général de l'OMS, euh, euh, Christyla Gévia, qui se trouve être la directrice euh, du Fonds monétaire international. Euh, en tout cas, on a une brochette euh, de personnes qui vont penser à notre place. On a aussi, il faut le nommer, c'est Anthony euh, Fauci, qui fait partie de ce forum virtuel-là, en 2021, où on n'entend presque pas parler. C'est drôle. Euh, tous les grands, euh, euh, les grands dignitaires de ce monde euh, qui euh, se trouvent à avoir euh, euh, remplacé notre cerveau par de l'obéissance, eux sont là à discuter des grands enjeux économiques et évidemment, on parle du COVID, et des solutions, tout ça. Je parlais en profondeur, j'ai regardé ça vite comme ça, ben on parle en, en ce moment de la situation et comment ces grands euh, dignitaires-là vont nous sortir du pétrin. Euh, C'est à peu près ceux que j'ai reconnus, il y en a beaucoup d'autres, là, euh, des personnes qui sont justement euh. euh j'emploierai pas, pas le terme vendu au système mondial, mais c'est un peu ça, dans le fond, qu'ils vont chercher de très bonnes rémunérations à faire partie d'une manière ou d'une autre euh, euh, de ce fameux forum-là, et quand même, je dois le souligner, je vais le faire, euh, c'est bizarre, Biden a été officiellement élu à partir du 20 janvier, euh, <rire> on se trouve à avoir Trump qui a été balayé complètement du décor, au contraire, euh, aux États-Unis on le... On le on l'a enlevé du, complètement de la plateforme de décision au niveau mondial, lui-même qui est un anti-mondialiste, et comme c'est bizarre, le forum a lieu, les grands décideurs sont là, vous irez voir les thèmes, on parle du COVID, tout ça, et on a Xi Jinping aussi qui est là, là. c'est un fait qui est vraiment à... et aussi euh, le premier ministre de l'Inde, donc c'est vraiment des... <rire> c'est bizarre, euh, vous allez euh, sur le site World Economic Forum et vous allez voir ça, c'est du 25 au 29 janvier, on est dedans, Christian Freeland que je vous ai parlé souvent, qui est notre ministre des Finances, qui se trouve à participer pleinement euh, à ça, parce que dans le fond, elle a donné une conférence euh, en direct là, qui vient de se terminer, ça fait euh, pas beaucoup de temps. Et dans le fond, l'agenda de, de Davos, euh, bon, euh, mettant en vedette des participants, euh, on va aller voir ça comme ça, peut-être peut avoir plus de... Euh, bon euh, L'agenda de Davos mettait, mettra en vedette des participants... Euh, issus du monde universitaire, des entreprises, de la société civile, des gouvernements, et surtout beaucoup de gouvernements, parce que dans le fond, on veut euh, euh, regarder qu'est-ce qui va se passer au niveau euh, euh, de toute la planète, et on veut imposer nos idées pour explorer euh, la société civile, oui, pour explorer les dernières tendances stratégiques, recherche et analyse euh, plus de 270 sujets mondiaux, mais visiter la plateforme. Alors, on nous dit tout euh, ce que euh, Davos ce 2021 euh, bon des économies plus justes comment sauver la planète euh, les techs les techs c'est sûr parce que dans le fond on est on va être de plus en plus dirigé par des te technocrates société de l'avenir euh, l'avenir du travail et là là dessus il y a un verbiage qui est difficile à comprendre parce que on se trouve à apporter, euh, j'en je, je, viens presque pas du verbiage qu'on emploie pour définir les nouvelles euh, les nouveaux types d'emplois dans le futur. En tout cas, vous irez voir ça. Euh, de meilleures affaires, un avenir sain au-delà de la géopolitique. Et il faut regarder que, dans le fond, les thèmes sont très, très louables. On n'a pas de thème qu'on qu peut euh, être con. Comment... Qui est contre sauver la planète? Qui est contre euh, les, les économies plus justes? Qui est contre, euh, contre les technologies? D'ailleurs, on a des petits téléphones dans nos poches qui sont hyper puissants et qui peuvent nous connecter, nous brancher à ce grand, cette grande nouvelle société qu'on veut bâtir. Euh, qui est contre la société, en tout cas, de tous les thèmes? On n'est pas contre, mais c'est de la manière qu'on veut le faire. Et c'est peut-être là qu est le, que le bas blesse. Et dans le livre que j'ai presque terminé, là, que je vais vous partager, euh, l'auteur parle euh, de ça, justement, euh, Claude Schwab qui avait écrit euh, la quatrième révolution industrielle et là c'est le nouveau livre euh, qui se trouve à être euh, bah, sur le le, le le grand reset c'est euh, Météorialité euh, ». donc euh, c'est ça c'est le forum de Davos euh, je n'irai pas le, le regarder en profondeur parce que je veux parler de d'autres de, choses de l'euphorie boursière qu'on vit encore mais si vous êtes intéressé vous allez tout simplement sur World, World Economic Forum et vous avez ici euh, bah, Davos 2021 euh, comme c'est bizarre Davos 2021 est là et euh, on a tous les grands conférenciers les présidents de, ben, on a le docteur Foussi aussi des États-Unis, directeur de la santé publique euh, qui est là euh, donc euh, c'est à voir et euh, euh, même si les médias ne parlent presque pas ça existe en ce moment, probablement qu'on va avoir une version du Grand Reset euh, cet été euh, comme par hasard Biden vient, vient d'être élu Trump n'est plus dans le décor. Comme par hasard, on se trouve à avoir euh, des baisses en ce moment de euh, de cas de d'un cas ou de mortalité à plusieurs endroits de coronavirus sur la planète. Comme par hasard, l'OMS vient de dire, vient de reconnaître que les tests là, euh, PCR, il y a beaucoup de faux positifs. Comme par hasard, des choses que plusieurs disaient depuis des mois, des semaines, des mois. Comme par hasard, ça commence à sortir. Euh, comme par hasard aussi, on commence à parler du printemps. Euh, et qui s'en vient. Et comme par hasard, je pense que cet été euh, va être euh, un été où on va encore beaucoup, beaucoup injecter d'argent, mais que plusieurs euh, ben les médias euh, traditionnels vont commencer à embarquer dans ce, di ce, euh, ce discours-là pour nous dire que, dans le fond, on a, bien on a bien fait le confinement, on a bien fait de faire des couvre-feux, tout s'est passé comme prévu, et on repart sur euh, des chapeaux d'eau. Donc, euh, c'est à suivre, euh, qu'est-ce qui va arriver, mais euh, j'irai, de toute façon, je, je vais plonger plus profondément euh, sur ce qui s'est dit, et je vous partagerai ça, parce que c'est ça se termine le 29 janvier, et euh, je pense que ça va être assez intéressant euh, de voir ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce que je voudrais regarder avec vous euh, aujourd'hui, ben là, c'était ça, en partie, là, le forum de Davos, qui a vraiment lieu du 25 au 29 janvier euh, 2021, c'est virtuel, mais quand même, qui est qui est là. et je voulais vous parler de l'exubérance qu'on vit encore sur les marchés boursiers on sait très très bien que tout est dû à l'injection massive de capitaux dans le système de la, bord, de la part des banques centrales surtout de la banque fédérale aux états unis et euh, ce qu'on va regarder les prochains graphiques ça vient de real advance euh, Investment et euh, c'est tout simplement une série de graphiques qui montrent qu'on est en euphorie encore une fois et on doit s'attendre quand même euh, même si euh, les banques centrales vont toujours renflouer le système éternum vitae, on va quand même probablement subir une correction très bientôt, en tout cas c'est euh, ce que les graphiques nous montrent, on est en pleine, pleine euphorie et c'est ce qu'on va regarder dans les prochains euh, les prochains graphiques bon ça se trouve être, euh, dans le fond c'est une série de graphiques euh, le, le, j'ai pas encore placé l'article sur mon site, je vais le faire, ça, ça va être très, très bientôt. On se trouve à avoir euh, une situation, euh, ici on a beaucoup de graphiques, euh, qui nous montre qu'on est en euphorie un peu partout. Euh, ça, ça se trouve être. Euh, euh, regardez, tout, tout est en euphorie, euh, gamma, exposure. Euh, euh, on est ben, on sait que l'achat sur marge n'a jamais été aussi haute. Euh, on est euh, dans des records euh, de tous les temps. Euh, encore une fois, et ça continue, ça continue. On est poussé par euh, une euphorie euh, qui est extrême. Hein. Sur le ce graphique-là, on le voit très, très bien que, dans le fond, <rire> euh, ça se trouve être le Standard and Poor, là, 500, et qu'on est encore rendu en euphorie. Euh, toutes les fois qu'on est arrivé dans des euphories, on a eu une correction. Je dis pas qu'on est euh, peut-être une correction qui va se renflouer par les mesures de la Fed, encore une fois. Mais là, en ce moment, on est, c'est vraiment épeurant euh, de voir qu'on est rendu à des extrêmes, extrêmes. Et euh, ça se trouve être un... un euh, avec l'argent la, que la, la, la Fed va injecter, 1 900 euh, milliards très, très bientôt, on va continuer à, à, à ramasser cette euphorie-là pour la redémarrer, et peut-être que, justement, là, on est dû pour cette correction-là, et euh, de ce temps-là, ben, on va voir les marchés euh, probablement corriger assez raides, mais après ça, vous êtes sûr que la Fed va continuer à injecter euh, de l'argent dans le système, et euh, ça, ça se trouve être... Euh... OK, ça, c'est un graphique qui est très, très important, euh, ça se trouve être euh, le Standard Poor et... L'argent qui est dans le système. Dans le fond, euh, lorsque les marchés montent, c'est parce qu'on a des acheteurs. Euh, les acheteurs arrivent avec des capitaux. Euh, on parle, c'est surtout les gros fonds, les gros fonds de pension, les, les hedge funds, tout ça. Ils arrivent avec des capitaux, ils les injectent dans le, le, le système et ça fait en sorte que les actions montent. Là, on est rendu à un temps où, justement, ces fameux capitaux-là ont été injectés, injectés, injectés. Et là, on est en, à la baisse. On est en baisse des capitaux. Les, euh, comme on a vu, euh, je vous rappelle encore ça, la masse monétaire M1, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, des individus et même des entreprises Yeah. <laughs> Qui ont rapatrié le capital pour les, les laisser en, en cash, qu'on appelle, là, en, en liquide, donc dans des banques, dans des, des placements, ben, même pas des placements, là, des, des placements garantis, peut-être euh, certains bons d'entreprise même, mais au niveau du marché action, euh, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'intervenants de, de, qui se sont retirés et, euh, et d'autres aussi continuent à vivre l'euphorie, euh, peut-être les petits acheteurs, et, euh, mais là, on est en baisse, ça c'est un, un premier signe de dangerosité du marché, euh, que dans le fond les capitaux euh, sont à la baisse et les marchés continuent à monter, euh, ça c'est c'est un signe inquiétant et le dernier graphique ça se trouve à être euh, un graphique à très très long terme euh, et on voit euh, dans le fond, euh, euh, c'est sûr de graphique là, vraiment, vraiment sur du, du long, long, long terme. Euh, regardez, on a le crash de 1929, on est euh, on, a, on a toute l'histoire euh, ben, de notre Bourse moderne, c'est trop. ça, c'est le Standard and Poor, mais le euh, Dow Jones c'est à peu près la même chose. Et là, on est encore en euphorie, euh, vraiment vraiment. C'est comme si on avait, euh, il y a des, des des des places sur le long long graphique que le marché aurait dû subir une correction saine euh, pour faire en sorte que les con, contractions du marché euh, se Comment je pourrais dire, se dilate, qu'on retombe un peu à la normale, mais euh, les banques centrales ont réinjecté. En 2015, c'est arrivé. Ben avec les quantitative TV les QE, euh, QE 1, 2, 3, 4, et là, le QE infini. Et on est rendu euh, au, techniquement, je parle, on est rendu vraiment, vraiment, euh, on a. Ça se trouve être le crash qu'on a eu en 2020. Et là, on a continué, continué à injecter. Mais les, euh, les. Même si on est encore dans un marché euh, haussier, ça peut encore monter comme je vous dis et ça va encore monter mais euh, on se trouve avoir des signaux quand même qui nous montraient on peut connaître une autre correction. Là, parce qu'on se trouve être, ça c'est le RSI, euh, mais sur, sur, c'est euh, par euh, quart euh, annuel, là, par euh, trimestre. Là. Donc, euh, euh, sinon, c'est euh, une situation où on pourrait connaître quand même une grande, grande, euh, ben, une grande, une bonne correction, euh, mais, comme je vous dis, les banques centrales vont continuer à intervenir. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais vous montrer, qu'on est dans une situation euh, quand même euh, dangereuse euh, euh, même si en janvier on, on les bourses sont encore euh atteint de nouveaux records euh, et probablement peut-être qu'on va en atteindre encore dans les prochains jours, mais on serait dû pour une bonne correction. Mais comme je vous dis, à long terme, euh, c'est officiel que les banques centrales vont continuer à intervenir. Euh, donc euh, à Davos, on est en train de préparer euh, tout le scénario euh, pour nous faire accepter ça dans les prochaines prochaines semaines, prochains mois. Alors on va arriver un peu tout le monde, euh, Dr. Fauci, euh, Macron, Emmanuel Macron en France, euh, euh, Patricia bah, Freeland au Canada, donc euh, des intervenants qui vont nous amener euh, du euh, du prêt-à-manger, dans le fond, et là, une des raisons, probablement, bah, que je pense, euh, qu'on fait pas une grosse publicité sur le forum de Davos, c'est que dans le fond, les décideurs se réunissent, euh, mais euh, ne veulent pas euh, peut-être dévoiler leurs plans, leur, plan, leur euh, manière de voir ou leurs inquiétudes, quand, parce que moi, je vous dis euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation là-dedans. Beaucoup, beaucoup, euh, c'est ce que je pense. Donc, on essaie de sauver les meubles, euh, les meubles du capitaliste et probablement aussi euh, faire en sorte que nous, euh, les bons citoyens, qu'on puisse apprendre, continuer à se soumettre euh, euh, sans parler, euh, peut-être nous parler d'un plan, de, de nous donner des miettes, comme je vous ai parlé souvent. Donc, euh, c'est à voir. Donc, on va suivre ça. Je vais essayer de faire un, un peu un résumé de ce qui s'est passé pendant ce, ce forum économique virtuel du 25 janvier au 29 janvier, et je vais vous revenir avec une vidéo là-dessus. Donc, on se revoit, un, se revoit à très bientôt.